Autre chapitre qui fait l'objet de, de nombreuses questions quand vous venez nous voir euh, en journée porte ouverte, l'international. Donc on va expliquer euh, brièvement notre politique en la matière. Tous les stages peuvent, peuvent se faire à l'étranger, donc on, on peut signer des conventions euh, au niveau international. Et pour les promos qui arrivent, toutes les, tous les étudiants de bachelor semestre 3... Euh, vont devoir partir 4 mois au, en deuxième année euh, donc dans un an et demi vous avez derrière moi une carte avec les différents pays et il faudrait que je me pousse euh, je sais pas comment euh, donc vous voyez qu'il y a des pays européens avec euh, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Belgique euh, Irlande, on peut en ajouter d'autres ah ben voilà c'est bien comme ça euh, tous ces pays font l'objet d'accords Erasmus donc là les jeunes partent là-bas et ont en général une bourse pour se faire. Les pays qui sont en vert, c'est un petit peu particulier puisqu'ils ont euh, des, des places dans des universités américaines, ce qui fait que souvent, il y a un, il y a un complément de, de droits de scolarité à payer qui est de l'ordre de 800 euros. Et puis, il y a quelques destinations. Je vois pas Buenos Aires sur la carte derrière moi, mais vous pouvez retrouver tout ça sur le site Bangkok ou autre, où on a des partenariats un peu particulier, euh, avec des universités qu'on a gardées dans notre euh, catalogue de destinations possibles, où là, il y a des frais de scolarité un peu, un, peu, euh, un peu plus élevés, euh, de l'ordre de 2000 euros. Voilà. Donc là, c'est un panorama général. Euh, tous les étudiants sont accompagnés pour euh, partir là-bas. Et avec les 16 universités partenaires, on a des accords pour euh, l'hébergement, euh, l'inscription des cours, et dans certains cas même, l'obtention des bourses Erasmus. Euh, donc là, ce sont tous les pays euh, en bleu. Deux autres, euh, comment dire ça, deux autres expériences pédagogiques intéressantes. On a parlé du tour immédiat tout à l'heure. On développe l'équivalent du tour immédiat dans deux pays, euh, les États-Unis et le Japon, dans les 15 premiers jours de septembre. Donc ça, ce sont nos étudiants euh, internes et externes, c'est-à-dire qui vont nous rejoindre l'an prochain ou qui sont déjà là, qui vont pouvoir en bénéficier en allant euh, soit à Tokyo, soit à Washington, visiter sur place des chaînes de télé, des médias, des agences de communication, de presse, plus des visites culturelles. Je crois qu'on va pouvoir regarder ça en particulier avec l'exemple euh, des images qu'ont ramenées les étudiants de Lyon l'année dernière quand ils sont allés à Tokyo.